Bonsoir, bonsoir et bonsoir à la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Partagez ce direct dans tous les groupes. Parce que demain, les médias, vous allez entendre ça. Nous nous sommes en avance par rapport aux médias. Vous savez, le CNRD, ils sont forts. Le vocal, c'est-à-dire l'enregistrement, de Nyalé, ils ont échoué. Sur ça. Tout était programmé. Nous allons vous donner la suite. Ces gens-là sont méchants. Ils sont rentrés dans le téléphone de la première dame. Pour prendre ces messages. C'est incroyable. La fille de, de Adjadjanez, c'est incroyable. Je vais vous faire écouter le vocal. Parce que demain... Les journalistes au service du CNRD, c'est ceux qu'ils veulent utiliser, mais nous sommes dix mille fois plus intelligents que eux. Écoutons le vocal de la première dame, Adja Djénem. Vous allez comprendre comment ce vocal est encore sorti. Allô, salam Écoutez. Aniki, allô. le téléphone ton Écoutez. Heureusement le il Il y a un message a Il a vous avez écouté Demain vous allez voir Les journalistes pro CNRD Vous avez vu L'enregistrement de sa fille C'était pour ternir, Rabaisser le président Alpha Condé Mais ça a échoué Maintenant, ils sont rentrés dans le, dans le téléphone de la dame. Prendre encore ça, ils sont en train de distribuer partout. Une manière pour dire que eux, ils se sont occupés de la première dame. Vous gélez les comptes d'une personne. Vous faites le coup d'état à son mari. Vous volez 30 millions de dollars à la présidence sans présenter au peuple de Guinée. Vous gélez le compte du président Alpha Condé. Vous gélez le compte de la dame, son compte privé. Vous gênez le compte de sa fondation pour la, pour, la, pour la laisser dans la misère. Comment se faire que vous, le CNRD, à travers ce vocal, je vais que les gens écoutent, je vais traduire pour ceux qui n'ont pas compris. Non mais c'est incroyable. Partagez. Il a un message. Elle dit qu'elle est malade, elle a toujours... Elle est toujours. Dieu. Elle est toujours à l'hôpital. Elle est sortie le vendredi. Elle a fait deux semaines à l'hôpital. Elle n'a plus assez de moyens. Elle a fait deux numéros. Yeah. que ne fait que de va via l'hôpital -il. il faut que Dieu la donne vraiment euh, à quelqu'un pour le, que sa suite il le voilà il y a quelqu'un qui l'a appelé elle a, ils avaient perdu le contact donc elle, était, elle a fait ce vocal pour dire à la personne maintenant c'est ce que le CNB prend aujourd'hui et ils sont en train d'utiliser ça Donner à leurs journalistes. Écoutez, dans un pays, vous vous faites le coup d'état au mari de, de Aga C'est-à-dire, c'est là que vous sentez que le CNRB, c'est des petites personnes. C'est ce vocal qui sont en train de manipuler pour dire que eux, ils se sont. Vous vous avez fait le coup d'état, elle était première dame. C'est vous qui avez gâté cela. Pas quelqu'un d'autre. Vous le CNRB, c'est vous qui avez gâté cela. Non, mais vous êtes satanique. Non, mais vous êtes non vous êtes satanique, le CNRD. Vous avez humilié la dame, gelé ses comptes. Elle ne pouvait même pas souvenir à ses besoins. Gelé les comptes de son mari, le président Alpha Condé. Donné toutes sortes de difficultés au président Alpha Condé. Voler tout ce que le président Alpha Condé a eu pendant 11 ans à la présence. Vous avez tout volé. Alors comment vous allez vous servir de ce vocal, pour dire aux Guinéens, nous on s'est occupés, vous n'avez pas honte, c'est vous n'avez pas honte, de le vocal là, rentrer dans le téléphone de la dame, et faire passer ça, et montrer ça aux Guinéens, que vous vous êtes occupés, de Agagéne, et c'est CNRD, et Alagné c'est ce que vous allez prendre, pour dire aux gens, que vous vous êtes, non, le CNRD, vous n'avez pas honte, non, c'est la déception totale. Vous gêlez C'est-à-dire, vous faites le coup d'état au présent, Alpha Condé Mais tout ça pour faire sortir que non, vous allez dire, c'est vous qui vous êtes occupé. Vous avez gelé les comptes. J'ai publié ça, ça est sur ma page. Sa fondation sur la liste de la CRIEF. Non, Non, c'est-à-dire, je ne sais plus quoi dire maintenant sur ces gens-là. Ils n'ont pas honte. Comment vous pouvez prendre le vocal de cette dame pour distribuer ça, prendre ça dans son téléphone et mettre ça partout aujourd'hui Non, mais c'est satanique. C'est vraiment satanique. Juste pour se faire du nom. Comment prendre ça Et on va vérifier, sa fille est à la base parce que c'est elle, c'est la complice. Parce que c'est elle qui enregistre. L'enregistrement du présent Fakone, c'était fait exprès. Vous rentrez dans le message vocal de la dame. Oh non, c'est un RD. Non, vous êtes... Non, c'est dommage, Dumbuya. Non, c'est honteux. Partagez dans tous les groupes. C'est honteux. Pour ceux qui viennent d'arriver, vous allez écouter ce vocal, vous allez entendre des journalistes qui n'ont pas honte qui vont parler de ça demain. Comment... Ils ont obtenu ce, ce, ce vocal. Mmh, mmh, mmh, mmh, <coughs> non, c'est un air de c'est grave. Il bon, le il a, un téléphone. <coughs> il a <un> message. <coughs> Et la avons toi hôpital là, nous avons un hôpital Bon, quand le gouvernement était en France, tu avais dit que tu étais malade. Combien ils t'ont donné en l'argent liquide N'y Il faut parler des 50 000 dollars qu'on t'a donné cash pour ton traitement. Un officier lombali l'idée, n'y Tu peux être complice avec ces gens-là pour prendre le vocal de ta maman. que vous allez servir ça comme argument pour chercher de la popularité devant le peuple de Guinée. Vous pensez que le Guinée, c'est-à-dire on n'a rien dans la tête, qui a gelé les comptes de ta maman, c'est le président Alpha Condé. Même fois ta maman se faisait traiter avant, qui prenait ta maman en charge si ce n'était pas le président Alpha Condé Eh, N'y allez. Non, mais il t'a marqué dans le Comment vous pouvez rentrer dans le téléphone de la dame, prendre ce vocal, comme tu as fait pour le président Alpha Condé? Tout était fait exprès, mais comme ils ont échoué. Pour le cas du président Alpha Condé, les gens, tous les Guinéens, tout le monde entier, les gens disent non, mais petite, c'est incroyable. Maintenant, c'est le vocal de ta maman encore qui est en train de circuler, que le CNR devait prendre ça comme trophée de guerre pour dire que eux, ils se sont occupés de ta maman. Euh? Non, mais c'est incroyable. C'est incroyable. C'est yate. E, altato kodane kola. Altalo kod, kod, kodanatimine kabajit beya. E, aja manjura ite kuma iden kenye butu. Aja ite kuma mamadine. Mamadina komolu. Aliye preza alfakone toye. Aja manjura ite kuma iden kenye. ite kuma iden Ite kuma iden kenye. Ide aja manjura. Danatimi doye amayinde. Danatimi doye amayi. Ton, nanfa inya, i denke la ayaka kamike. I fono fe isuko ke tenesine. Aja manjura. dumuyana Aja manjura, iye fe fono isuko ke tenesine. Isi to chemi, isi ni chemi kunte. Ile den dolu. Afoko nan. Aluna, paske tiawe, i na pa apri swen de toi Aja manjura, i te kuma i denke nye. Aliye prezal, fa konde toi Agagéné, à Eh, Comment vous pouvez rentrer dans le téléphone de la dame qui est décédée Prendre ce vocal et distribuer ça, ça y est partout, comme la fille avait fait l'autre. Mais tout ça, ils le font pour abaisser. Et président Fakone, il n'a rien aujourd'hui. Ça, c'est clair et net. Il n'est pas le président. Ses comptes sont gelés. Vous avez volé tous ces biens. Mais tellement vous êtes bêtes. Tellement vous êtes bêtes Qu'une manière de montrer qu'elle souffrait nous, nous, euh, mais Quand je dis c'est des vrais Blacros qui sont en train de, de diriger Ce pays aujourd'hui, des bambés Des gens qui n'ont même pas honte Des irréfléchis Dites à vos journalistes de parler de ça Demain, nous on assis On vous regarde Vous allez encore voir la réaction Du peuple de Guinée De la communauté internationale Non mais vous n'avez pas honte Vous n'avez pas honte à son vivant, vous ne l'avez pas donné, vous ne l'avez pas donné le respect qu'elle devait avoir, le traitement qu'elle devait avoir. C'est maintenant là parce que vous voulez empêcher son mari de célébrer ses funérailles comme il devait le faire et vous continuez encore à faire du mal au présent Alpha Condé et nos CNRD Altisla Alagné Aliato. Non mais c'est un gouvernement de merde ça. Je me demande comment vous avez pu... C'est-à-dire avoir le courage de prendre le vocal dans le téléphone. Elle a laissé un message à quelqu'un pour dire qu'elle a des difficultés. Aujourd'hui, Et vous prenez ça comme trophée. Je ne sais pas de quoi. Pour vous faire aimer devant qui Ça aide pas, presque dans le téléphone des journalistes. Demain maintenant, ils vont s'asseoir. Voilà. Eh, il, faut, il faut féliciter Mamadi Dumbuya il a... Non mais vous n'avez pas honte hein. Nous on est tranquille dans la tête Maintenant faites le corps C'est tout ce que vous voulez En tout cas quand le président Fakonde sera prêt Nous allons faire des sacrifices Des prières Voilà Mais Vous êtes des petites personnes Le CNRD l'a dit Mbara lo fait ou ou alloye Abrafrako lalji Abra Momi blakoro ne nite ou Mwomi mako mako te Aye fralo li mako Nala Alni blakoro ya kan fe de n'importe quoi bon, Attendez John John a la ta t'ye banni su cette page ici Ici on parle pas de mamadi dumbuya J'étais banni sur cette page. Et je ne te débloque pas. Voilà. Comment vous pouvez accepter de telles bêtises La dame qui est décédée, rentrée dans son téléphone. Elle demandait de l'aide. Le compte de son mari est gelé. Ils ont fait le coup d'état à son mari. Mamadi Doumbouya a volé plus de 30 millions en liquide. En liquide Et si ces gens-là viennent faire ça Et même, je vais, je vais revenir. L'argent qu'ils ont pris, là, les Arabes, ils ont donné au président Alpha Condé. Pas à la Guinée, hein. Mais je vais vous expliquer. Et même ça, lorsque le président était là-bas, il n'a pas voulu prendre l'argent. C'est les Arabes même qui ont amené l'argent. Ils ont envoyé au palais. M'a dit à voler cet argent-là. les comptes du président Alpha Condé. les, tous les proches du président Alpha Condé. Gérer leurs comptes. Qui pouvait faire quelque chose pour Adjaguené elle demandait de l'aide. C'est ce vocal que les bandits se servent aujourd'hui. Écoutez. Écoutez, un eh? aïe à la main. Hein? Sotana en amour, l'aider. Salam alaikum. Allah waqba. Anniki, yallo. Bon, il a téléphoné ton ton anema. Heureusement, il prend un kini. Il a un message. Il a un message. a un message. Il je suis allé à l'hôpital. Je Ni allé à l'hôpital. Je suis allé à l'hôpital. l'hôpital. Je Je suis allé à l'hôpital. Donc, la euh, situation non, au début, quoi. Il n'y a le contact. Allah, Hinala, Eh, hey, maman Eh, hey, non, maman Maslani. Eh, hey, Maslani. Vous-même, vous avez écouté. Vous vous, vous, vous êtes posé la, les mêmes questions. Comment ils ont pu prendre, parce que c'était le vocal de la dame. Son. WhatsApp, ils, ils sont rentrés dedans, prendre ça, se servir. Et celle qui est à la base, c'est sa fille. Comme elle a enregistré le président Fakonde, pour donner aux gens du CNRD. Mais ils ont cru qu'ils pouvaient faire gros dégâts auprès du président Fakonde. Non. Non, mais c'est méchant. Comment vous pouvez prendre son vocal dans son téléphone et envoyer ça aux journalistes. Demain, c'est pour venir dire, ah Dumbuya, voilà le CNRD, voilà, elle était en difficulté, il n'y avait personne, voilà, on a fait ça, on a fait ça. Qu'est-ce que vous gagnez dedans Après avoir fait le coup d'État, après avoir gelé ses comptes, après avoir humilié son mari, après avoir, c'est-à-dire tous ses proches, gélé leurs comptes des gens qui pouvaient l'aider Jusqu'à présent, les comptes sont gelés. Des familles meurent à longueur de journée. Des gens qui ont servi ce pays 11 ans, ne serait-ce que ça, ils ont leurs comptes gelés. Des gens qui n'ont rien à voir avec la Kiev, qui ont leurs comptes gelés, Ils tombent malades. Ils ne savent même pas quoi faire. Mais vous ne parlez pas de ça. Mais toujours chercher à se faire plaire. On dit transition, organiser des élections et foutre le camp. Une année et demie. Qu'est-ce que vous avez pu mettre en place qu vous voulez, non 24 mois après. Les 24 mois. Vous dites que vous avez 10 points. Les 10 points, là, dites-nous. Il y a déjà 4 mois. Sur les 24. Dites-nous. Citez-nous des points que vous avez pu résoudre. Vous dites que vous avez 10 points. Sur 24 mois. Il ça fait 4 mois déjà. Il reste 20 mois. Je vous ai dit ici. Les Guinéens, continuez à dormir. Là, ici, si ce n'est pas les armes. Si ce n'est pas le feu pour chasser le bandit, là, bien, là, ici, Doumbouya va quitter au pouvoir. Ça, je vous le dis. Vous ne connaissez pas Doumbouya. Amouya Gima, Doumbouya ne connaît pas la honte. Il n'a pas peur de tuer Doumbouya. Il y na Dumbuya Doumbouya là. Doumbouya est un ingrat. Quelqu'un qui n'est pas reconnaissant, c'est un ingrat. Doumbouya est un ingrat. Vous n'avez rien vu d'abord. On vous a parlé fatigué. Vous n'avez pas compris. Mais continuez, hein. Rêvez les 10 points là. Déjà 24 mois. Dites-nous qu'est-ce qu'ils ont mis en place pour les, les 10 points. Mais vous êtes là en train de dormir seulement. Personne ne les empêche aujourd'hui, hein. C'est quand nous serons proches encore, ils vont créer d'autres problèmes. Vous ne les connaissez pas. Quand je vous ai dit que le coup d'État était un instinct de survie, ce sont des bandits, des narcos, des gens que Dadis a maté ici, qui sont au pouvoir. Mais asseyez vous la Guinée, la souffrance. Vous pensez que la communauté internationale, la Banque mondiale, les institutions financières, ils vont donner 5 francs à la Guinée avec la présence de ces narcos, des saisies records. Vous pensez que les gens sont bêtes pour investir en Guinée actuellement vous n'avez rien compris. Ils ont donné Zogotaï à des Indiens. C'est des hommes d'affaires. Ceux qui misent peut-être 10 000 pour avoir 100 000. C'est eux qui viennent en Guinée aujourd'hui. Des voleurs qui viennent investir actuellement. C'est le moment pour eux de gagner. Asseyez-vous. Hein? Croisez vos bras. Vous ne connaissez pas Mamadi. A dit Mamadi long après. Parce que en nous, tout ce qu'on a dit ici est <rire> à Bel et Keka. Merci à tout le monde. Et...